Je pense que l'aspect le plus important, si on veut un résultat, je pense que l'aspect le plus important, c'est d'organiser de, de, d'abord l'équipe, ce qu'elle qu souhaite. Donc, ce que l'équipe souhaite comme comportement de la part des élèves ou comme objectif avec la mise en place du tutorat. Puis de se dire qui va faire quoi. Donc, de bien répartir les tâches parce que, comme vous savez, les enseignants, on, on a tendance à en prendre beaucoup sur nos épaules. Donc, travailler en équipe, ça veut aussi dire qui va faire quelle partie. Donc ça, c'est important. Et je dirais, c'est certain que si on accepte de prendre du temps pour créer un lien avec nos élèves, on va regagner ce temps-là plus tard dans la formation.